Salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de euh, In The Countryside Pour construire ma maison Oui, enfin, enfin, je ne serai plus euh, en train de vivre dans une petite grotte, là, dans la mine Je vais enfin avoir des maisons comme celle-là, comme celle qu'il y a derrière, mais euh, je vais la voir Celle-là euh, La bibliothèque euh, qui est là, c'est un petit truc euh, que je fais en live Voilà je caserai ma pub à chaque épisode. Hein. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va faire euh, ma petite maison. Donc, euh, j'avais déjà réservé le terrain, terrain, maison, Spirit. Bon, ça, c'est les dimensions ça me permet de me rappeler. Euh, et donc, du coup, bah, sans plus attendre, on va commencer. Hein, euh, hop. On va poser les petites shulker box. Donc, ça, c'est le bois et ça, c'est euh, la stone qu'on aura besoin. Je vais la faire en L, comme ça, là vous allez voir, je vais commencer à creuser de toute façon, donc voilà, on commence à creuser comme ça on va creuser toute la partie là voilà donc ça ce sera pour faire les fondations notamment la cave <musique> C'est bon, on a miné le petit trou de la maison. Il manque plus qu'à remplir de euh, stone brick, donc je vais récupérer les shulker box. Voilà, alors euh, là, je suis pas sûr que j'en ai prévu assez par contre de stone brick, donc j'espère que ça va le faire. Ah oui, dis donc, oh, j'ai vu pas mal léger. Bon, je vais voir s'il m'en reste un petit peu dans mes coffres. Il m'en rester normalement, j'espère. Il me reste plus du tout de stone brick, est-ce qu'il me reste un petit peu de stone, oui. Ok alors là, on va poser ce bloc là, lui aussi, là c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon, ok super. On va mettre une spruce, et là, voilà. Alors, après ça, il nous faut la smooth stone, qui se graffe juste avec deux demi l'une aussi de l'autre, voilà. So if you want et là, la porte, je crois qu'elle est là. Euh... Ouais, alors... On se retrouve quand il pleut. plus. Bon voilà, on se retrouve après la petite ellipse. Il euh, y a eu un redémarrage de serveur en même temps. Euh, voilà, on se retrouve avec Alban, que vous venez d'entendre. je suis là. Et je suis en train de faire le toit de ma cave. Le stone brick, j'ai vraiment, vraiment du mal <rire> à doser sur le stone brick. Euh, ça doit être euh, la cinquième fois que je vais au four là pour récupérer de la stone brick, je te dis pas. Euh... Mmh. Bah mec, moi, tu, tu sais pas combien de stone je suis en train de faire fondre là pour. Enfin, je suis en train de faire. Euh... Enfin, combien de cobblestone je suis en train de, de, de, de, de foutre au four pour euh, pour faire de la stone. Je te jure, le bunker, mon gars, ça, ça consomme. Du coup, je me change les idées. Je suis en train de faire un champ. Parce que euh... bah, merde. Ah, orage, orage, orage, orage. Je l'ai entendu. Ouais. Ouais c'est bon, ça devrait aller mieux Les orages ça, ça, ça les passe quand tu fais dos, mais la pluie en elle-même non Et du coup je sais pas pourquoi Je sais pas Ce serait bien que ça passe la pluie aussi mais... Ouais voilà. et du coup par dessus dans la maison il y aura un plancher Alors la maison d'ailleurs sera dans un style beaucoup plus moderne que... Enfin beaucoup plus Ouais quand même si beaucoup plus moderne que, que les autres mais... Oui, de bah, toute façon, façon, moi, j'ai fait ma maison style Moyen-Âge. Donc, c'est sûr. Que, façon, te, à, à part si tu fais une, une vieille cabane en bois, t'auras du mal à faire à faire plus vieux que moi. Hein. Une grotte. Il veut, il Pour l'instant, je plus. vis dans une grotte, donc euh, je sais pas. Ou, ou, ouais, enfin, bon, ta grotte, euh, c'est plutôt un souterrain. Hein. Enfin, genre, c'est plutôt un sous-sol, même. C'est vrai. Non, mais genre... Euh... Ouais, à part, si tu, à part si tu construis un temple romain ou de l'Egypte antique, ou une pyramide d'Égypte antique, bon, voilà. Et comme tu comptes construire une maison, Une ça va, quoi. maison. Une maison. Oui. Alors, on va mettre l'escalier pour aller à la cave directement là. Hop. Voilà, ça doit être un genre de truc comme ça, je crois. Faut que je re-regarde mais je crois que c'est un genre de truc comme ça. Bon du coup je viens d'aller regarder, euh, donc c'est bien ça et par contre c'est un petit escalier comme ça et normalement là on arrive à y aller. Alors ensuite c'est des petits escaliers comme ça, là il y aura des blocs pleins, ce sera pour l'étage. Hop, voilà, ça c'était bon. Ensuite il nous faut, euh, alors là les fenêtres c'est comme ça. Voilà, là c'est pareil, comme ça, là c'est là et là, là c'est comme ça, il y en a là je pense, et là, madame, et j'ai le somme parce qu'il me manque un log, c'est bon, il m'en reste. Là. Voilà, et après tout est bon, alors ensuite on va faire euh, les murs extérieurs en birche. Voilà donc du coup là c'est ici. ici, ce sera le salon euh, Donc euh, très lumineux tout ça Là ce sera le bureau et là la salle de bain Il faut qu'on fasse... Euh, bah si les cloisons déjà si j'en ai besoin Et euh, les vitres qui sont là D'ailleurs il y a un birch que j'ai oublié de mettre Bonne prononciation à la française <rire> Un birch Birch Oui j'ai oublié de mettre un birch Shit euh... Ça, parce qu'il n'y en a pas des vitres à poser sur les vitres Du coup c'est pas trop compliqué à viser Alors ça fera un petit couloir Ça doit être comme ça Comme ça C'est ça C'est ça c'est ça, ça, ça Hop hop hop, hop. Ça c'est un gros pilier central de la maison Voilà les bons murs Alors là euh, Et là c'est comme ça Parce que c'est une grande porte Ici ce sera des petites portes qu'on pourra fermer Là c'est une grande ouverture sans porte, par contre avec des escaliers, je sais pas si j'en ai. Oui, j'en ai trois. Incroyable ça. Voilà, il nous faut des, sp des portes en spruce. Yeah. En spruce. Euh, alors, il nous faut euh, ça pour faire déjà les toits, enfin c'est pas des toits, l'étage. Après il nous faudra plein de blocs pour habiller la maison. Mais ça peut-être qu'on le fera dans le prochain épisode parce que ça prend déjà un certain temps de la construire. Alban est mon prof d'anglais particulier. Oh, celui de Nova aussi hein. oui. Parce que le mec prof hier je très particulier. Ouais. Non mais mec, je suis ramené chez lui avec des avec des cahiers d'anglais. Ah, c'était pour ça que tu étais parti. Oh, ouais je suis chez lui suis... Oui, non mais tu étais parti pour bosser. Non, on a regardé Doctor Who et puis après on avait on a, puis après <rire> ah. on a Et après on a regardé enfin euh, après on a fait des, un peu, vite fait un peu d'anglais Et je vais lui laisser mes cahiers chez lui. Mince, je viens de casser plein de torches et j'ai même pas enlever le saut Même si j'ai enlevé le saut, voilà Je crois que je vais l'appeler épisode 3.1 et la semaine prochaine il y aura le 3.2 qui sort Parce que sinon je pense qu'un que épisode de 40 minutes ça va pas le faire Je fais des updates Minecraft <rire> Mais normalement il y aura la 3.12.6 qui devrait sortir d'ici euh, juillet 3.12.6.07.4 Non ça c'est un numéro de téléphone ça Ouais, bah 07, ça. 69. Mon dieu. Euh, alors la 07 porte. 07, 69, 42, 69, 42, 42, 69. Calme-toi. Et là, du coup, vu que la porte, je la trouvais trop petite. Parce qu'elle est plus basse. Je me suis dit, Sky, pourquoi tu mettrais pas un truc dans ce genre-là Voilà. Et du coup, c'est fait un espèce de truc pour les portes. Ah voilà. Euh, alors, après, il faut me faire euh, des portes en spruce. Ah oui, il me reste euh, une là, qui ne s'ouvre encore pas dans le bon sens. Un là. Et une là. Là, il n'y en a pas besoin. Euh, alors, un là, un là, un là, un là, ici, ici et ici. Alors, ensuite, la cassière que j'ai été chercher. Waouh. Je ne même plus exactement où. Dans une contrée lointaine. J'ai ramené des pousses, donc du coup on pourra faire pousser de la cassia, c'est cool. Bien ça. Plus besoin d'aller faire 1000 euh, blocs pour aller le récupérer. Je savais qu'il y en avait vers le biome Mesa, donc du coup j'étais par là-bas. Mais si, mais ça. C'est ouf ça, et après tu te moques de moi. Absolument. C'est pas très. <rire> c'est pas très loyal tout ça. C'est pas très gentil ça. C'est pas très gentil ça. C'est pas très gentil ça. Ah oui, je fais mieux quoi. Bon voilà, alors Attends, ensuite, il, faudra... je il faut des 6 lanternes que je n'ai pas. C'est pas très gentil ça. Il me faut des 6 lanternes que je n'ai pas donc du coup on va remettre les... les petites planches parce que là ça fait un petit trou un peu. Yes. Pourquoi Pourquoi il y a de la pluie là-dedans là mmh. C'est pas très clair. Il pleut dans ma cave alors qu'il y a deux couches de toit. Mmh. C'est bon. pas clair. Non, c'est pas clair. Il y a deux couches de toit. Euh, ok, alors. On va... ranger les portes. Ah, oh, il y a des, des, des chiens, je sais pas quoi. C'est toi et ta gueule. Ah, d'accord. C'est un chat, apparemment. Oui, c'est mon chat. Ouais, parce que j'entends. Oui, c'est ça, c'est mon chat. <rire> <rire> C'est le mien. Le bon relou. <rire> ben on se retrouve quand il pleut plus. Hein. Encore une fois, il pleut toujours. Hein. Euh, donc, petite ellipse. Bon, voilà. Alors, on va faire les piliers, maintenant. Je crois que de tête, tête dans ma maison et doivent se faire virer les piliers et c'est remplacé par de l'acacia je prendrai mes torches après Mec, genre j'ai besoin de ficelles et évidemment j'en ai pas une seule enfin il me faut plusieurs ficelles en fait il faut que je fasse des dispensers mais sauf que pour ça il faut que je crafte des arcs et pour faire des arcs il me faut du bois et des ficelles. J'ai plusieurs, plusieurs dizaines de stacks de bûches, donc ça, ça va. Mais sauf que j'ai pas une seule putain de ficelle. Ah. Euh, bah ça, c'est bon. On a remonté les poteaux. On va refaire des cloisons. Et il faut que j'aille re-regarder exactement comment sont les cloisons. Parce que je ne sais toujours plus. Ok. Pierre, prends, prends, prends des screens. Comme ça, tu auras la... L'image sur ton deuxième écran, c'est vrai, j'aurais pu ouais. faire ça, ouais, mais non, bah c'est ce que je fais moi. Chut. <rire> voilà, alors là, il y a de y avoir un pilier, je suis plus très sûr. <rire> Putain, je prends des screens, wesh, ça doit être un truc dans ce genre là, oh, je... ou alors comme ça. Oh mon dieu. <rire> <rire> ouais bon, je vais aller regarder. Je vais aller regarder. Cet homme Cet m'énerve. Homme ah Re... oh Re... mais putain, mais il pleut tout le temps sur ce serveur. C'est pas possible, ça fait 5 minutes Alors, que je... Mec, pile au moment où tu te co- il pleut. Ah, il y a l'orage, faut dormir, vite Bah, ah je suis pas sur mon île, donc euh, des... des, des, des hein. Je vais chier les Edra de Paratinus. Quoi Hop là... Voilà, non dans son petit lit blanc là. Alors, donc c'est bon, j'ai été tout regarder. Et pour les cloisons à birche, je... en fait je sais plus. <rire> sur le tour de regarder. <rire> c'est bon, je crois savoir. Alors là, comme ça. Ça c'est comme ça. Ensuite là c'est par là. Là c'est voilà Ici c'est sur le côté. Ça. C'est surcoté. Incroyable, j'ai réussi à faire un MLG. Tout va mieux. Ça veut dire surcoté. Ouais. Waouh. Et c'est tout. Voilà, voilà. C'est bon. C'était pas si compliqué que ça. On met les vitres. Non. Pas là. Là, voilà. c'est bon. Euh, alors, ensuite, il faut faire une cloison là, là, euh, ou là. Après, je sais plus exactement ce que c'est les cloisons, c'est un peu étrange ce que j'avais fait. On et verra coup. bien. Et puis, euh, du coup, <rire> des cloisons, oui. Alors, voilà, voilà. Eh et ben, ça commence à être pas mal, ça commence à prendre forme. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode euh, 3.2, euh, qui sera la suite de la maison et le meublage. Euh et sur ce euh, je vous dis salut à tous c'était Sky Spirit au revoir au revoir